Une clé pour se préparer avant une compétition importante, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être serein et éliminer la peur d'échouer. Et je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé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 et là, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait avec une, une sportive que j'ai accompagnée aux derniers Jeux Olympiques et qui a été médaillée. Donc, ce qui est important, c'est que une, une compétition est importante. Euh, bah ça, c'est juste un jugement qui est relatif. C'est-à-dire que cette compétition importante, elle est importante par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quel contexte. Et donc, ouais, tu peux dire, bah, attends, mais là, c'est un, un championnat olympique, donc c'est important. Ok. Donc maintenant, en fait. Là, par exemple, si c'est la première fois que toi, tu vas faire cette compétition, alors tu peux la percevoir comme importante et tu peux la percevoir comme grande. Et là, du coup, à chaque fois, prends conscience que l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens, comme on en parle très souvent sur ces vidéos. Et donc, par exemple, pour cette sportive, elle arrivait en mode, voilà, ouais, il faut que je score, je dois scorer, parce que euh, va falloir que je me dépasse, parce que là, c'est quand même, bah, c'est les Jeux Olympiques et c'est important. Et moi, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as envie de faire les Jeux Olympiques 2024 ou pas à Paris bah oui carrément ok quand t'es aux jeux olympiques de 2024 tu as envie de faire quoi comme score le même score que au jeu euh, là de tokyo ou euh, un meilleur score est ce que tu seras meilleur ou est ce que tu seras pareil fait, bah, je serai meilleur qu'aujourd'hui dans la logique des choses j'aurai encore trois ans de plus pour m'entraîner ok donc tu seras meilleur et donc vas-y on se connecte à la Toi du futur à la toi qui est aux jeux olympiques donc ça y est regarde. imagine toi visualise toi aux jeux olympiques de, de paris 2024 ça y est c'est déjà fait tu es à paris 2024 tu as fait le score que tu veux et maintenant regarde à partir de toi de 2024 regarde les jeux olympiques de tokyo Et regarde le score que tu veux faire aux jeux olympiques de tokyo alors regarde, elle fait et je suis là ça fait quoi quand tu vois ça elle fait bah, c'est normal en fait ok là c'est normal donc la compétition est importante pour le toi d'aujourd'hui mais elle est normale voire anodine pour le toit du futur ok donc si tu veux te préparer avant une compétition importante pense à un moment donné à augmenter tes standards ce qui t'a amené à ton niveau aujourd'hui est ce qu'il va te retenir de passer au niveau supérieur pourquoi parce que tu dois devenir une personne différente pour pouvoir aller au niveau supérieur donc a chaque fois, tu peux faire ça. Alors, à chaque fois, tu arrives à une compétition, si tu la perçois importante, tu dis Ok, par rapport au mois de dans 10, jours, euh, dans, dans 10 ans, par exemple, est-ce que cette compétition est importante ou pas Bah non, finalement, c'est normal que je passe par là, ça fait juste partie du chemin et, pff, et la pression va redescendre d'un seul coup. Donc, rappelle-toi, tu vois les choses peut-être importantes par rapport au toi d'aujourd'hui, mais peut-être que ça, c'est anodin du, par rapport au toi de dans 5 ans. Et plus tu vas être capable d'avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions que le toi de dans 5 ans ici maintenant plus tu vas voir que bah, ça va être facile parce que tu auras tout le temps un coup d'avance en fait et là ça va être normal pour toi d'avoir ces résultats là et ce qui est important c'est de comprendre que tant que ce n'est pas normal pour ton subconscient de manifester le résultat alors tu vas peut-être avoir du mal à le faire c'est pour ça qu'avec tous les athlètes que l'on accompagne à l'académie de performance on essaye de faire en sorte que ce soit normal de parfait pourquoi parce qu'on va on, on est là on va détecter à quel moment bah, c'est important pour eux qu'ils changent d'identité et qu'il change de standard pour pouvoir s'autoriser à voir plus grand, et que l'objectif de l'instant présent, il soit normal, il soit juste dans la course, et ok, bah c'est normal pour moi de perfectionner, parce que bah, par rapport au là où j'ai envie d'aller, par rapport au niveau que je vais avoir dans quelques années, c'est normal que je perfe aujourd'hui. Donc voilà une clé pour bien se préparer avant une compétition importante, c'est augmente tes standards, connecte-toi à, toi à ton toit du futur, et regarde la compétition qui arrive là, importante, à partir du toit du futur qui a déjà eu.